Salut et bienvenue. Petit tuto consacré à Inkscape. Tuto, question-réponse. Voilà, on m'a envoyé ce, ce fichier qui est un patron pour faire une chaussure de poupée. Et la personne souhaite avoir une marge tout autour donc du patron de la chaussure de poupée. Il faudrait qu'il y ait le décalage qui vienne jusque là. Alors ce que j'ai fait tout simplement, j'ai sélectionné cet objet. Alors là, du coup, j'ai même des difficultés à, à le sélectionner. Donc on va tout de suite aller dans Objet. Calquer Objet. Voilà, on va vérifier que il euh, n'y a rien qui est euh, verrouillé. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a des objets qui sont verrouillés. Donc on déverrouille tout. J'essaye de l'attraper. J'y arrive pas. C'est pas très grave. Ctrl A. Ah, donc là aussi, c'était verrouillé. Il y a des choses qui sont masquées aussi. Donc on démasque tout. On déverrouille tout. Ou alors on a la possibilité aussi d'aller dans Objet. Et on fait déverrouiller tout. Et en principe, voilà, on doit pouvoir sélectionner euh, l'objet que l'on souhaite. J'essaye d'aller dans le chemin et je fais décalage dynamique. On s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. En fait, il va falloir zoomer. Sélectionner l'outil des télé-nœuds et on s'aperçoit une chose, c'est que donc les contours de l'objet ont été appliqués. Donc c'était un contour et maintenant c'est plus un contour, c'est un chemin. Le mieux dans ce cas-là, c'est de recréer l'objet parce qu'il est quand même relativement simple. Pour cela, je vais créer un nouveau calque. Je vais appeler Illus. Voilà, je vais pouvoir verrouiller ces deux calques-là de façon à être sûr de ne pas les les modifier, je sélectionne l'outil courbe de Bézier. je me mets ici, je clique, je fais donc un premier nœud, je vais mettre à peu près ici, je clique, je glisse, voilà, comme ceci, ça devrait être pas trop mal. Je vais faire un autre nœud ici, j'en fais un autre ici, un autre là, et un autre à peu près au milieu, en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider, euh, je vais supprimer le fond. Je vais mettre un contour, donc pour mettre un contour je peux cliquer et venir glisser la couleur ici ou alors je peux cliquer avec la molette de la souris sur la couleur désirée. Donc là j'ai une épaisseur de 6 mm donc je vais mettre à 0.5 et je vais mettre une opacité à 100%. Donc clic droit 100% ou alors on peut ici taper la valeur 100%. Avec l'outil d'éditer les nœuds je vais pouvoir venir un petit peu corriger tout ça. Alors là j'ai pas les poignées qui apparaissent donc je clique là-dessus pour faire apparaître les petites poignées. Et là je veux une poignée donc j'appuie sur Shift, je clique sur le nœud ce qui me permet de faire apparaître la poignée. Voilà, poignée que je mets bien à l'horizontale en appuyant donc sur CTRL. Je vais réduire un petit peu la taille de cette poignée de façon à respecter un petit peu le modèle qui est derrière. Là également, si je veux faire apparaître la poignée, SHIFT et je clique sur le nœud et j'ai la poignée qui apparaît. Voilà, ici il faut que ce soit un petit peu courbé, donc je clique ici et je glisse. Il faut bien cliquer sur la ligne. Alors ce que je vais faire, je vais dupliquer cet objet, donc je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets, CTRL D, on peut venir cliquer là-dessus là, vous voyez j'ai un deuxième calque objet qui est apparu, je vais cliquer sur cette petite ligne rouge, je vais glisser en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale, et je fais un retournement horizontal en cliquant là-dessus, Ou le raccourci c'est H, je clique, je déplace, je mets à peu près comme ceci, je sélectionne donc les deux objets en appuyant sur SHIFT, vous voyez ça a sélectionné les deux calques objets. je vais dans chemin et je fais tout simplement combiner. Après, je clique sur l'outil d'éditer les nœuds, et je vais joindre ces deux nœuds ici, et ces deux nœuds là-haut. Donc pour cela, je fais un rectangle de sélection. Et je clique ici sur Joindre. Et moi, j'aime bien rendre les nœuds doux en cliquant là-dessus. Voilà, maintenant je vais faire la partie intérieure, donc toujours avec l'outil Courbe de Bézier, Je me mets ici, premier nœud, je mets un autre nœud ici, voilà, ici. Et je termine en venant cliquer sur ce nœud-là. Avec l'outil Éditer les nœuds, je sélectionne ces deux nœuds. Je vérifie qu'ils sont bien alignés horizontalement. Pour cela, je clique sur ce petit picto qui fait apparaître la fenêtre aligner et distribuer et j'aligne les nœuds horizontalement et si je veux être sûr que ce nœud là soit bien au milieu je sélectionne tous les nœuds et je clique là dessus alors c'était pas celui là, j'ai dit une bêtise, c'était celui là, distribuer les nœuds et à ce moment là je suis sûr que celui là est bien au milieu de ces deux nœuds là je vais rendre ce nœud symétrique en cliquant là dessus voilà je clique sur la poignée j'appuie sur CTRL et je déplace voilà comme ceci ça devrait être pas trop mal ça respecte à peu près le modèle avec Shift, je sélectionne la ligne rouge du dessous et je, et je fais chemin et je fais tout simplement Exclusion. Maintenant si je mets une couleur violette par exemple, voilà, ça a fait un trou. Donc une fois que ça s'est fait, je peux maintenant dupliquer cet objet. Vous voyez donc là on a le. Allez on va, on va l'appeler chaussure. Donc il faut dupliquer cet objet. Alors pour dupliquer, on peut cliquer là-dessus. Et après je vais dans Chemin et je fais tout simplement décalage dynamique. Je clique là-dessus, donc là j'ai le petit losange qui apparaît, je peux cliquer glisser. Et choisir donc ici euh, 3 mm. Alors moi j'aime bien utiliser l'outil courbe de Bézier ici. Je clique. Je clique pour faire un premier nœud. J'appuie sur CTRL. Je fais un deuxième nœud. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Je clique sur l'outil Sélectionner et transformer des objets. Et là maintenant j'ai la hauteur. Si je veux 3 mm, je tape tout simplement 3 mm. J'active le magnétisme. Alors là j'ai pratiquement tout activé. On va laisser ça comme ça. Donc je zoome en cliquant sur la molette de ma souris. Je clique sur mon objet et je vais le placer comme ceci. Je vais passer en mode d'affichage, contour, voilà, je zoome encore, je vais venir fermer ici ces deux calques, voilà, je clique sur mon outil éditer les nœuds, je clique sur l'objet décalage dynamique, et je clique sur le losange et je vais le mettre ici, automatiquement il est aimanté, je suis sûr qu'il y a 3 mm, voilà, j'appuie sur moins pour dézoomer. Maintenant je repasse en mode d'affichage normal, voilà, éventuellement cet objet je vais lui mettre des petits pointillés, donc je clique là dessus sur ce petit picto qui fait apparaître la fenêtre fond et contour, je clique sur « Style de contour » et je vais choisir par exemple « Pointillé ». Voilà, je peux maintenant fermer. On va essayer de réduire la, la taille du document. Donc pour cela, je clique là-dessus. Je vais sélectionner l'ensemble de mes deux objets, là, comme ceci. Et je clique sur « Ajuster la taille de la page au contenu ». Alors moi, j'aime bien rajouter un petit peu, ici, 3 mm de chaque côté. Largeur, je vais rajouter 6 mm. Donc je tape 8. Ici, je vais également rajouter 6 mm. Donc ça fait 80. 3, j'appuie sur Entrée pour valider. Ici, dans Zone de vue, je vais rajouter ici, moins 3 en X et moins 3 en Y. Maintenant, je suis sûr d'avoir 3 mm tout autour de mon objet. J'ai plus qu'à enregistrer mon objet, fichier, enregistrer. Voilà donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.